Il y a 330 ans, Gottfried Wilhelm Leibniz inventait avec Isaac Newton le calcul différentiel et intégral. Voilà l'idée de base de ce calcul. Soit f, une fonction, définie sur un intervalle, c étant sa représentation graphique, dans un repère du plan, et soit A, le point de C d'abscisse A. Évidemment, l'ordonnée de A, c'est f de A. Soit H, un réel non nul, positif, et on constate que A plus H, l'abscisse du point M, de la courbe. Évidemment, l'ordonnée de ce point, c'est f de a plus h. On va calculer le coefficient directeur de la droite AM. On sait que ce coefficient est égal à la différence des ordonnées f de a plus h moins. F de A sur la différence des abscisses. A plus H moins A. A plus H moins A. Ce rapport, on l'appelle le taux d'accroissement. Taux d'accroissement de F entre A et A plus H. Certains le notent avec différentes lettres. Dans notre manuel, ça s'appelle R de H. Le taux d'accroissement ou le taux de variation entre A et A plus H. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec On va maintenant déplacer le point M de plus en plus proche, sur la courbe C, et chaque fois, on va calculer ce taux. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer la chose suivante. Le numérateur va devenir de plus en plus petit, le dénominateur aussi. On dirait qu'au moment quand M arrive en A, quand M arrive ou est égal à A, ce taux de variation, ou taux d'accroissement, devient 0 sur 0. Mais jusque-là, il y a des calculs à faire. Si, et là, il y a une question qui va se résoudre dans un exercice, si la limite de ce taux de variation quand H tend vers 0, autrement dit, quand H tend vers devient tout petit, petit, petit, proche de 0, presque 0. Est-ce que si cette limite existe, alors, on dit que f est dérivable en a. Et la limite de ce taux d'accroissement va s'écrire f' de a et s'appelle nombre dérivé de f en a. Si on fait abstraction de traces à siècle, constatez qu'il y a presque une identité entre cette courbe et celle-ci. Reprenons tout dès le début, pour bien bétonner cette affaire-là. Soit f une fonction, définie sur l'intervalle, soit C, sa représentation graphique, dans un repère du plan, et soit A, le point de la courbe C, d'abscisse A. Évidemment, l'ordonnée du point A, c'est F de A. Soit H, un réel positif, non nul, et bien sûr, a plus h doit aussi appartenir à l'intervalle de définition de la fonction f. Et puis, soit m, un point de la courbe d'abscisse a plus h, et bien sûr, l'ordonnée f de a plus h. On va calculer ce rapport, qui n'est rien d'autre que le coefficient directeur de la droite à m, comme on nous calcule le coefficient directeur, la différence des ordonnées, des deux points. L'ordonnée de M, c'est F de A plus H. L'ordonnée de A, c'est F de A. Divisé par la différence des abscisses. L'abscisse de M, c'est A plus H. L'abscisse de A, c'est A. Évidemment, A moins A se simplifie. Ce sont des nombres opposés. Et on appelle ce rapport le taux d'accroissement ou le taux de variation de F entre A et A plus H. Dans notre manuel, c'est noté R de H, ce taux. Qu'est-ce qui se passe Voilà la question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe quand M arrive en A C'est-à-dire M s'approche de A indéfiniment. On va dire que si la limite de ce taux d'accroissement existe, quand H tend vers 0, autrement dit, quand M tend arrive en a, si cette limite, je répète, si cette limite existe, alors f est dérivable, elle est dite dérivable en a. Et justement, la limite de ce taux d'accroissement va s'appeler nombre dérivé de f en a. Et ça s'écrit tout simplement f prime de a, nombre dérivé de f en a. Prenons un exemple pour calculer le nombre dérivé de f en a, qui par définition, je rappelle, c'est la limite du taux de classement de f entre a et a plus h, quand h tend vers 0. On prend comme exemple la fonction f de x égale x carré moins x, une fonction de second degré, et on se pose la question si le nombre dérivé de f en 1 existe. 1 est choisi au hasard. Pour cela, on va calculer le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h. Donc cette fois-ci, le a de la formule générale prend la valeur 1. Et on calcule donc f de 1 plus h moins f de 1 sur h égale. f de 1 plus h c'est qui on remplace dans la définition de f, on remplace x par 1 plus h. 1 plus h au carré, moins 1 plus h, et après, moins, la même chose à la place de x, on met 1, ça nous donne 1 au carré, moins 1, sur h. Développons avec l'identité remarquable, le troisième, 1 au carré, plus 2h, plus h carré, moins 1, moins h, moins 1 carré, ce qui fait moins 1, moins moins 1, plus 1. Sur h, bien sûr. Maintenant, le plaisir, c'est de réduire plein de termes opposés. 1 moins 1, 1 moins 1. Qu'est-ce qui reste ici Il reste h carré, plus 2h, moins h, ça fait plus h. Le tout divisé par h égal on met h en facteur bien sûr, facteur de h plus 1 sur h. On simplifie par h, ce qui est égal à h plus 1. Reprenons de le début, on constate que r de h, autrement dit le taux de variation entre 1 et 1 plus h, ce fameux f de 1 plus h, moins f de 1 sur h est égal à h plus 1. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0 Quand h s'approche indéfiniment de 0. C'est le problème que Leibniz et Newton se posaient. Notre bon sens peut nous dire que cette quantité, quand h tend vers 0, cette quantité tend vers 1. Imaginez que h devient de plus en plus petit, par exemple 0,002, cette quantité devient 1,002. Si h est encore plus petit, h plus 1 s'approche davantage de 1. Et ce résultat, cette limite, comme on dit, c'est rien d'autre que le nombre dérivé de f en 1. Ce nombre existe et c'est égal à 1. On vient de démontrer que notre fonction est dérivable en 1. Et le nombre dérivé de, de f en 1, c'est 1. Le problème central est ici, qu'est-ce qui se passe quand les séquentes à m deviennent la tangente en a. Ça veut dire les points m s'approche de plus en plus de A, en même temps le nombre H s'approche de 0 et les séquentes AM deviennent la tangente, la tangente T à la coupe C au point A. Évidemment, le coefficient directeur de cette tangente c'est rien d'autre que le nombre dérivé de F en A. La définition générale, si f est dérivable en a, on appelle tangente en a à la courbe c, la droite qui passe par a et qui a pour coefficient directeur f prime de a. Cette droite a donc l'équation, si elle n'est pas verticale, y égale f prime de a, coefficient directeur, fois x plus p. Bien sûr, le nombre P, on peut le déterminer quand on écrit cette équation pour les coordonnées A et F de A du point donné tout au début. La morale, donc, qui résume toute notre affaire, c'est ici. Les séquentes AM devinrent la tangente. Les séquentes AM devinrent la tangente au point A, à la coupe C.